Salut, c'est Sébastien. Bienvenue cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'activité, reprise de société. Et on va voir justement les différentes méthodes d'acquisition quand on souhaite reprendre une entreprise. Alors, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de conciergerie d'appartements et de sous-location, mais également d'investissement locatif. Mais c'est vrai que la reprise d'entreprise et surtout dans le cas d'une conciergerie d'une sous-location, ça peut être aussi une bonne alternative et ça peut être aussi une bonne opportunité si tu es investisseur et que tu souhaites aller beaucoup plus vite. Et bien plutôt que de repartir de zéro, effectivement ça peut être beaucoup plus intéressant et eh bien donc de repartir d'une société déjà existante. donc j'ai déjà fait j'ai déjà pu faire une vidéo par rapport à ça et je sais que ça avait énormément euh, plu donc du coup j'en refais une autre et je pense que je vais continuer dans cette série et je vous livrerai de plus en plus de vidéos justement dans les prochaines semaines et on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça donc comme tu le sais je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu veux eh bien, profiter des prochaines vidéos que j'ai publiées sur justement la reprise d'entreprise, eh abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un bouton s'abonner, mais pas uniquement puisque dans cette chaîne YouTube, eh bien, tu vas retrouver aussi beaucoup de vidéos sur tout ce qui est lié à l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ce qui est lié eh bien, à la, la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie d'appartement et les investissements locatifs. Donc abonne-toi dès maintenant et active la petite clochette. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans le business de la sous-location. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sans crédit bancaire, sans apport, tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est possible grâce à la sous-location. Tu découvriras dans la partie commentaires eh bien, une série de quatre vidéos à récupérer. Tu découvres ça juste en bas. Donc aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise et je pense un petit peu plus effectivement aux sociétés de conciergerie d'appartement ou de sous-location. Mais ce que je vais t'expliquer ici finalement s'applique à tout type d'entreprise. Ça peut être un commerce classique comme une entreprise entreprise Sur internet, peu importe finalement le, le principe elle-même. Alors, quand on souhaite et eh bien racheter une entreprise, et eh bien il y a donc forcément un acheteur et un vendeur. Donc, imaginons que vous êtes dans le cadre donc du, de l'acheteur en face de vous, vous allez trouver très certainement un acheteur et cet acheteur va très certainement survaloriser son entreprise. Alors, en règle générale, il va voilà toujours donner des chiffres un petit peu au-dessus. Donc, ça va être à vous de démontrer et eh bien que le que le ce que vous allez racheter finalement vaut moins. Alors, on va y venir après et j'aimerais bien justement faire une petite euh, parenthèse et une petite, euh, comment dirais-je, une comparaison avec l'immobilier. L'immobilier, quand on rachète l'immobilier, il y a une notion du risque qui est relativement faible, puisque l'immobilier, on le sait, dans le temps, ça a progressé ou diminuer mais ça va être relativement, euh, comment dirais-je, ça va être assez lissé et ça va se progressivement durant les années. Alors qu'une entreprise, le risque est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Donc ça va être à vous, en fait, au moment d'acheter l'entreprise, d'être créatif, imaginatif, de voir un petit peu et d'imaginer eh bien, ce que ça peut donner, ce que cette entreprise-là serait capable de générer une fois que vous allez prendre les rênes de l'entreprise. Est-ce que vous allez pouvoir maintenir aujourd'hui le niveau de chiffre d'affaires qu'a fait aujourd'hui, mais également, est-ce que vous allez surtout pouvoir le développer aussi Donc. À mon sens, et contrairement à l'immobilier, euh, eh il y a quand même un risque à prendre en considération. Donc ça, ça c'est à vous de l'évaluer pour justement vérifier que le, euh, le prix de vente qui est annoncé par le, le vendeur eh bien, est relativement cohérent. Alors bien évidemment, on ne va pas juste euh, parler et euh, juste euh, imaginer le futur et voir un petit peu ce qui se passe. On va aussi bien entendu rentrer dans les chiffres. Bien évidemment, on va regarder le côté comptable. Donc soit faire une situation, soit récupérer un bilan récent de l'entreprise pour voir effectivement bah, les actifs de l'entreprise, vérifier s'il y a des créances, la trésorerie, euh, etc. etc. L'idée, ça va être, et puis s'il y a du doux fournisseur aussi, bien, bien évidemment. Et l'idée, c'est de voir un petit peu la situation de l'entreprise, où elle en est clairement aujourd'hui. Alors bien évidemment, quand une entreprise vient de se créer et que généralement à moins de trois ans, on est sur une phase de lancement. Donc euh, bien évidemment, c'est beaucoup plus euh, compliqué à estimer et c'est aussi que c'est plus risqué. Contrairement à une entreprise qui a peut-être 5 ou 10 ans, qui est bien implantée, qui est bien lancée, qui a la trésorerie, qui, qui, qui ronronne, eh bien, à mon sens, c'est moins risqué puisque on va analyser surtout le bilan. Mais une entreprise qui démarre, il y a certes le bilan, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut en faire Mais un autre warning aussi, une entreprise qui serait présente depuis X années, c'est voir aussi est-ce qu'elle est toujours dans le marché. Hein, parce que ça c'est important, parce qu'on le sait aussi que le marché a tendance à souvent se renverser, à souvent changer et des choses qui étaient vraies à instant T ne, seront peut ne sont peut-être plus vraies 5 euh, années ou 10 ans après. Bon ça c'est vraiment autre chose. Donc dans le cas nous de notre conciergerie par exemple, ou dans le cas de nos sous-locations d'appartements, bah, bien évidemment l'investissement il est très faible. Donc on va dire que l'activité est surtout liée aux prestations qui sont réalisées puisqu'on parle vraiment de prestations de services. Donc a priori, ce qu'on est capable de faire à un instant T, a priori, eh bien on va être capable de le faire à un instant T plus 1 et c'est surtout que si derrière on a pour objet de développer l'entreprise, eh bien a priori on devrait suivre la même euh, proportion, on va dire, de rentabilité par rapport eh bien, à, aux, aux actifs qu'on est en train de se créer quand on rentre par exemple des nouveaux appartements, des nouveaux contrats, etc. etc. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que euh, contrairement à l'immobilier, le risque est quand même beaucoup plus grand et donc ça va être à vous d'imaginer ce que peut... Euh, sortir cette entreprise et ce qu'on peut en faire très clairement alors ensuite la question qui se pose c'est ok euh, la personne vend 100 000 euros j'ai pas les 100 000 euros comment je fais donc il y a plusieurs méthodes alors je vais pas rentré dans toutes les méthodes euh, aujourd'hui dans cette vidéo j'en ferai d'autres justement où je expliquerai ça de manière beaucoup plus approfondie euh, d'ailleurs c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle te plaît et on va continuer gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Donc du coup, eh bien, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, bah, soit vous avez le cash disponible, donc ça c'est une des premières choses, soit vous allez emprunter. Emprunter, il y a plusieurs manières, et encore une fois, je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Donc si vous décidez d'emprunter l'argent, ou peut-être vous faites un apport peu importe donc vous aurez déterminé un prix donc peut-être que le vendeur envoie les 100 000 mais finalement vous avez réussi à démontrer que bah il y a ci il y a ça que, euh, que voilà que dans le bilan il y a des choses qui sont pas très claires ou autre enfin, ça va être à vous de démontrer finalement de, de faire baisser le prix c'est un peu comme dans l'immobilier quand on veut acheter une maison ou un appartement et eh bien on a tendance à dire bah oui mais ça ça va pas ça ça va pas et donc du coup j'applique des décodes des, des, des par rapport à ça là c'est un petit peu la même chose mais de manière beaucoup plus euh, comptable du coup ce que je vais vous faire comprendre, c'est que euh, bah, quand vous faites et si vous avez décidé de faire un prêt bancaire pour aller chercher cet argent-là, la banque va très certainement vous demander de vous porter caution. Donc là, la réponse, elle est très claire. C'est jamais vous ne vous portez caution pour une acquisition d'une entreprise. Pour un bien immobilier, encore une fois, pourquoi pas Puisqu'on le sait, un bien immobilier, on va pouvoir le revendre et même s'il y a une décote, ça ne sera pas énorme. Mais dans le cas d'une entreprise, c'est quand même hyper risqué de engager sa responsabilité personnelle en signant une caution et que donc quelque part on va aller saisir votre maison personnelle pour aller rembourser un crédit que vous avez pu faire à la banque pour acheter une entreprise. On est dans le business, il y a du risque bien évidemment, mais vous n'avez pas à l'assumer j'ai envie de dire à titre personnel. Pourquoi on engagerait votre responsabilité personnelle pour un projet professionnel Vous comprenez l'idée. Donc. Caution, jamais. Et alors je vous le dis aussi en tant que... Voilà, ce que je pense que j'ai une expérience assez euh, assez importante là-dedans, puisque ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune et j'ai fait des erreurs. C'est pour ça aussi que je fais, te, je fais cette chaîne YouTube, parce que ça peut, à mon sens, vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu réaliser auparavant. Je m'étais porté caution perso. Je peux vous assurer que le jour où l'entreprise n'a pas été, la banque s'est manifestée et elle a réclamé son dû. Donc, on était à plus de 100 000 euros à rembourser en une année. Donc, ce qui était juste incroyable. Et sachant que, bien entendu, 6 ans que la caution, c'est que vous, vous doutez bien que l'entreprise n'allait pas très fort. Ça a été une période de ma vie très compliquée et je ne, vous, et je ne souhaite à personne de, re, de vivre également cette période de vie vraiment compliquée. Donc du coup, on oublie ça, on ne se porte pas caution, même si vous avez prévu de faire un crédit, jamais vous ne vous portez caution pour ce, ce genre d'opération. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est discuter avec votre banque et faire un petit peu comme l'immobilier c'est nantir c'est-à-dire nantir finalement le fonds de commerce nantir ce que vous avez euh, ce est en train d'acheter ce qui signifie que si votre entreprise par exemple ne va pas très bien par la suite ça va pas très fort et que l'entreprise est amenée à se mettre en redressement judiciaire ou voir en liquidation judiciaire le fait que la banque nantisse, et eh bien tout simplement le fonds de commerce ça veut dire que la banque sera prioritaire pour le remboursement mais on peut très bien aussi imaginer nantir peut-être je ne sais pas si vous avez fait des acquisitions euh, par exemple un local commercial ou autre par rapport à votre activité vous êtes propriétaire eh bien on peut très bien décider, par exemple de nantir effectivement euh, peut-être un bien commercial qui couvrirait effectivement le prêt que vous avez pu contracter dans le cadre euh, donc de la, de la, de la, de la reprise d'entreprise il y, y a vraiment des montages à faire mais par contre jamais caution perso mais le nantissement c'est quelque chose à à étudier et pourquoi pas, c'est comme dans l'immobilier, les banques ont possibilité de nantir tout simplement une partie ou la totalité de ce que vous avez pu racheter dans l'entreprise. Autre chose aussi que je précisais, c'est ne jamais racheter en nom propre, hein, c'est-à-dire jamais euh, bah, en nom propre tout simplement une entreprise ou en entreprise individuelle, jamais. La moindre des choses que vous devez faire, c'est racheter au moins en société type... À responsabilité limitée. J'entends tout ce qui est EURL, SARL, SASU, SAS et aussi envisager la création d'une holding. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je vous en préparerai d'autres, enfin je vous en ai préparé même préparé déjà d'autres mais j'en en ferai encore d'autres par la suite sur justement la possibilité de racheter en holding. Mais ça c'est vraiment encore autre chose mais au moins la moindre des choses c'est de racheter en société à responsabilité limitée tout simplement parce que comme son nom l'explique, ça l'indique, c'est votre responsabilité sera limitée. Elle sera limitée à quoi À vos apports. Donc, si vous apportez 100 000 euros dans l'entreprise, votre responsabilité sera limitée à 100 000 euros. Et on n'ira jamais toucher à vos biens personnels et à vous personnellement. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes créent des entreprises avec, des petits, avec un petit capital et font rentrer eh bien, le reste à travers le compte courant. Tout simplement parce que le simple fait de par exemple mettre que 5 000 euros dans une entreprise, ça fait votre responsabilité est limitée à 5 000 euros. Et rien ne vous empêche derrière d'apporter 50 000 euros en compte courant. Le compte courant, pour rappel, c'est, eh bien, une dette qu'a l'entreprise par rapport à vous. C'est-à-dire que vous, de votre propre chef, vous avez décidé de prêter de l'argent à l'entreprise, d'amener de l'argent dans l'entreprise, par exemple 50 000 euros, et donc l'entreprise a une dette envers vous, elle vous doit les fameux 50 000 euros. Donc ça, c'est aussi donc une chose que vous devez absolument avoir en tête. Par contre, il y a quand même deux points sur lesquels je veux quand même appuyer et que vous, vraiment que vous fassiez attention. Que quand on est dans une entreprise, certes, la responsabilité est limitée, mais si tout va bien dans le sens où il y a quand même deux exceptions qui échappent à la règle où votre responsabilité pourrait être engagée. Je pense à l'ABS, donc à l'abus de biens sociaux. Ça veut dire que, vous par exemple, si vous utilisez l'entreprise pour vous payer des frais personnels, des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, euh, eh bien, ça, c'est illégal. Et donc là, pour le coup, le tribunal pourrait décider d'engager votre responsabilité personnelle parce que vous avez utilisé de l'argent de votre entreprise, non pas dans le cadre de l'entreprise, mais clairement pour des besoins autres, voire même pour une autre entreprise que vous pourriez avoir. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, les mandataires judiciaires vont chercher justement à démontrer ce genre de choses pour éventuellement envisager eh bien euh, votre responsabilité personnelle malgré, malgré que ça soit une société à responsabilité limitée. Donc ça, c'est l'ABS. Mais on a aussi la faute de gestion. Hein, c'est vraiment les deux cas où votre responsabilité personnelle peut être engagée. Donc la faute de gestion, c'est quoi C'est par exemple, vous rachetez l'entreprise, donc 100 000 euros Ok, Et puis les mois qui suivent, euh, ce qui se passe ou les, les, les années qui suivent, eh bien, à un moment donné, euh, l'entreprise voilà, ne va pas très bien et vous commencez à accumuler des dettes. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à payer vos fournisseurs, vous n'arrivez plus à payer vos employés, enfin peu importe, vous n'arrivez plus à payer et on se rend compte que l'entreprise ne va pas très bien. Si vous ne faites rien en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous attendez bêtement que ça se passe une faute de gestion pourra être envisagée par le tribunal de commerce tout simplement parce qu'ils vont considérer que c'est votre rôle de chef d'entreprise de prendre contact justement avec le tribunal de commerce et envisager peut-être une cessation de paiement, une, une, un redressement judiciaire, une liquidation simplifiée ou une liquidation judiciaire dans le pire des cas. Mais ce que je, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est votre rôle, le chef d'entreprise, de, de de contacter le tribunal de commerce et de dire bah voilà, je suis en difficulté, j'arrive pas à payer mes dettes. Qu'est-ce qu'on peut faire Puisqu'aujourd'hui, il existe des solutions. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, on pense qu'on est tout seul en ces moments-là. Non, on n'est pas tout seul. Là, vous pouvez vraiment vous faire aider, vous faire accompagner si votre entreprise était vraiment dans une situation d'urgence compliquée. Donc, c'est les deux cas où votre responsabilité pourrait être engagée, mais Uniquement ces cas-là, donc ça veut dire que quand vous rachetez une entreprise, eh bien, le risque finalement, c'est l'argent que vous allez mettre. Mais derrière, vous n'avez aucun risque si tout est fait dans les règles de l'art. Il n'y a vraiment aucun souci. Le seul risque, c'est votre argent. Mais encore une fois, on l'a vu un petit peu avant, le risque, eh bien, c'est à vous de le déterminer. Qu'est-ce qu'on va faire de l'entreprise Est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre mise Puisque c'est ça derrière on, dont on parle. Vous avez mis 50 000, 100 000 euros. Est-ce que vous allez pouvoir récupérer vos 50 000, 100 000 euros Ou du moins avoir une entreprise qui a peut-être aussi se valoriser derrière. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas récupérer votre mise au départ, comme par exemple les grosses sociétés qu'on a aujourd'hui, qui sont bien connues sur euh, tous les GAFA, mais autres, hein, toutes les startups, etc. Ce sont des entreprises où on parle que de valorisation. C'est-à-dire qu'on achète, la personne rachète donc une partie de l'entreprise parce que derrière elle espère dans 2, 3, 4, 5 ans, en fonction des projets qui vont se passer, et eh bien que l'entreprise, va, sa, sa valorisation va augmenter et donc elle va ressortir d'ailleurs, et c'est ce que font beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils investissent en dans l'espoir derrière que dans quelques années, eh bien, quand ils vont revendre, ils vont toucher une plus-value parce qu'en en fait l'entreprise tout simplement se valorisera beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez bien avoir en tête, ce qu'il y a toute la partie comptable, bien évidemment, mais il y a aussi la valorisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vaut, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle représente Imaginons, vous avez une grosse communauté ou beaucoup de clients, mais que l'entreprise ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est valorisable ça. Parce que derrière, il y a quelque chose, il y a des clients et on peut en faire quelque chose. Vous comprenez qu'en fait, la valorisation ne se fait pas uniquement, uniquement, sur la partie comptable. Il y a aussi ce que représente l'entreprise et d'autant plus maintenant puisqu'on parle beaucoup d'entreprises sur les réseaux sociaux etc avec une communauté et tout et ça ça vaut clairement de l'argent. Autre chose que vous devez savoir aussi et on terminera sur ce dernier point quand vous rachetez une, une entreprise et eh bien euh, donc on rachète l'entreprise mais euh, on rachète aussi généralement la trésorerie. Vous voyez ce que Si l'entreprise a 10 000, 20 000 euros dans l'entreprise et eh bien on va valoriser l'entreprise, bien évidemment, mais on va aussi racheter la trésorerie, puisque c'est la trésorerie de l'entreprise. Donc, quelque chose que vous devez absolument aussi vérifier quand vous rachetez une entreprise, c'est les comptes courants des associés. Vérifiez qu'est-ce qu'il y a dans les comptes courants d'associés, parce que peut-être que l'entreprise a une dette envers les associés. Et donc... Il va peut-être être plus intéressant par exemple d'utiliser la trésorerie pour rembourser justement le compte courant d'associé. Imaginons la personne a mis 10 000 euros dans l'entreprise, ne les a jamais récupérés et dans l'entreprise il y a 10 000 euros qui sont là en trésorerie. Eh bien profiter de ces 10 000 euros là pour rembourser le compte courant d'associé plutôt que racheter l'entreprise X 000 euros plus les fameux 10 000 euros de trésorerie. Autre chose aussi, il arrive très souvent que les, euh, les vendeurs ont un compte courant d'associés positif, c'est-à-dire que l'entreprise leur doit de l'argent. Et donc, il arrive fréquemment que les, que les, que les vendeurs euh, vous disent bah, « moi j'abandonne mon compte courant d'associés ». D'accord Donc imaginons, ils ont mis 10 000 ou 20 000 euros dans l'entreprise, comme moi par exemple, j'ai fait dans le cas de ma conciergerie, j'ai un compte courant d'associés où il y a de l'argent dessus, et donc l'entreprise a une dette. Et si je revends, eh bien, le truc c'est que derrière… Euh, et que je dis, j'abandonne mon concurrent d'associé. Alors sur, sur le coup, le repreneur peut se dire, bah c'est cool, euh, je suis une économie, on a l'entreprise, il doit plus rien. Eh ben, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce concurrent d'associé là, au moment où va se faire la revente de l'entreprise, et eh bien ce concurrent va passer comme un résultat exceptionnel de l'entreprise, puisque en gros, c'est comme si l'entreprise, boum, touchait, et eh bien, 10 000 euros, 20 000 euros, d'un coup, d'un seul, comme ça. Et donc du coup, vous allez être imposé sur cette partie là. Et généralement, vous êtes imposé bah, au-dessus des 38 000 euh, euh, euros. Donc, on le sait, c'est 15, 15%. Et au-dessus, on est dans la tranche. Alors, ça va dépendre à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on est dans la tranche de, des 26,5%. Ça veut dire que vous allez payer 26,5% sur, par exemple, les 10 000 euros. Donc, euh, bah, de, du coup, 2600 600 euros de résultats, on va dire, exceptionnels liés à ça. Alors qu'au contraire, on aurait pu tout simplement utiliser la trésorerie de l'entreprise pour aller rembourser le compte courant d'associés. Et pour le coup, c'est une opération neutre fiscalement, c'est une opération neutre sur un plan, euh, bah, sur un plan fiscal, effectivement. Donc, c'est pour ça que quand vous faites une reprise d'entreprise, faites-vous accompagner par un expert comptable pour bien regarder tout ça. Mais le concours en associé joue aussi un rôle important dans la reprise d'une entreprise. Et ça peut être aussi un levier de négociation. C'est à étudier, à réfléchir. Mais quand vous rachetez une entreprise, essayez de racheter uniquement l'entreprise et qu'on ne parle pas de trésorerie. Parce que du coup, ça veut dire quelque part que vous vous apportiez plus au départ. Donc c'est de l'argent que vous sortez à vous à titre personnel ou bien auprès d'une banque, vous allez lever de l'argent. Donc vaut mieux. Ré exploiter finalement ce qui se passe dans l'entreprise, racheter uniquement le fond quelque part ou le ou le, ou, la, ou, la, ou la ou la ou la les parts de l'entreprise réelle, mais surtout pas tout ce qui est trésorerie et tout ce qui est concurrent On va pas emprunter de l'argent ou apporter de l'argent frais dans une entreprise pour racheter un concurrent Vous comprenez S'il a de la trésorerie, autant la réexploiter pour solder quelque part ce qui se passait auparavant dans l'entreprise et vous vous rentrez de nouveau avec votre argent frais dans cette structure. On a terminé. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent Est-ce que vous voulez que je continue à vous livrer plus de vidéos sur la reprise d'entreprise ou la session d'entreprise Puisque à mon sens, c'est... Bah c'est d'actualité hein, puisque si vous êtes investisseur IMO et que vous souhaitez, eh bien, plutôt que de repartir de zéro, repartir sur une société déjà existante ou au contraire vous avez déjà créé un bel actif, quelque chose qui tourne bien et vous souhaitez partir sur autre chose, c'est excellent parce que derrière on peut aussi repartir sur d'autres projets. Donc ayez le bien en tête, la session, la reprise d'entreprise fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. C'est comme quand finalement vous cherchez un job et quand vous avez cherché un job auparavant et que vous changez d'entreprise, c'est exactement la même chose. L'entrepreneuriat, c'est ça. On n'entreprend pas généralement dans la même entreprise pendant 10, 20, 30 ans. Sauf peut-être les entreprises de nos grands-parents, de nos parents, où effectivement ça se passait beaucoup comme ça, mais vu que les choses vont très très vite aujourd'hui, Vu que le marché avance très très vite, à mon sens, eh bien, il vaut mieux anticiper sa sortie et partir peut-être sur une autre activité euh, ou alors laisser tourner cette activité-là en mode actif, mais en se disant que la valeur de l'entreprise à un instant T ne sera peut-être pas la même valeur dans un instant T plus 1, parce que peut-être qu'il y aura un changement dans le, dans, le, dans le marché et que ça, si vous n'avez pas anticipé, et j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo, eh bien malheureusement, vous allez peut-être passer à côté d'une opportunité qui s'est juste de se présenter. On a terminé cette fois-ci, c'est sûr. Euh, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, ça me fera vraiment plaisir. Puis n'hésitez pas à la partager si cette vidéo, eh bien, elle peut aider des amis à vous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On va se terminer avec le petit mot de la fin qui est « Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. » Excellente journée et à très bientôt. Ciao